Hello, moi c'est Mathilde, je suis coach de vie et euh, j'ai 26 ans, j'habite en région parisienne. Donc, euh, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie Donc, coach de vie, coach en développement personnel. Et en fait, j'aime dire que j'accompagne les gens qui en ont marre de faire semblant. Donc, qui en ont marre de faire semblant et qui veulent du coup s'affirmer en fait dans leurs relations, qu'elles soient professionnelles et ou personnelles. Donc professionnel bah avec les collègues, avec les super hiérarchiques et, et tout ça. Et puis au niveau perso avec la famille, avec les amis, avec le couple et tout ce qu'il y a autour et en fait moi je les aide à euh, ne plus jouer de rôle, à jouer en tout cas un seul rôle qui est le leur et à se libérer du regard des autres, à se libérer des attentes en fait, qu'on a sur eux bah, pour du coup euh, pouvoir vivre la vie qu'ils ou elles ont vraiment envie de vivre donc ça c'est ce que je fais du coup dans la vie et euh, aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour partager un petit peu euh, voilà, euh, tout le travail que j'ai pu faire en, fait, en étant accompagnée euh, par Lingen Lingen c'est une personne qui humainement en fait moi m'a toujours, euh, m'a tout de suite touchée en fait, m'a tout de suite touchée et euh, pour moi en fait le côté humain c'est hyper important et en fait je me suis rendu compte que j'ai décidé de travailler avec lui parce que je me reconnaissais en termes de valeur en fait dans ce qu'il partageait, dans sa communication et puis aussi dans sa manière d'être euh, typiquement c'est quelqu'un qui est très accessible et disponible et ça pour moi c'est hyper important c'est quelque, que, euh, voilà, quelque chose que je valorise en tout cas quand on se fait accompagner même si on est en coaching de groupe justement en fait son accessibilité est assez, assez dingue et puis, il y a d'autres aspects que j'aime beaucoup chez lui qui ont fait que j'étais euh, tellement heureuse en fait d'être accompagnée par lui, c'est sa générosité. J'ai tellement, Je trouve que c'est difficile de trouver des gens qui vraiment sont généreux dans le business, en tout cas, euh, de ce que j'avais pu voir jusque maintenant. Et Lingen, c'est quelqu'un qui va vraiment mais répondre à absolument toutes les questions, qui va donner tout ce qu'il peut donner par rapport à ce qu'il a déjà. Et ça, c'est quand même assez fabuleux en fait. Parce que quand dans une posture, où on veut apprendre, on veut s'améliorer, bah, être avec quelqu'un en fait, qui vraiment donne sans compter, je trouve que c'est assez dingue. Et d'ailleurs, cette générosité, moi, c'est quelque chose que j'ai pu ensuite moi-même en fait, intégrer, infuser et du coup, transmettre également à mes, à mes clientes. Et ça c'est vraiment, vraiment génial. Il euh, y a autre chose aussi qui m'a beaucoup plu en fait c'est son approche de la vente et son approche du coaching. Euh, Lingen il met quand même en avant le côté euh, bah, amour en fait, aimer ses prospects, aimer les personnes avec qui on bosse euh, et le mettre en fait au centre, je trouve que ça change vraiment la donne. Et euh, moi, je me reconnais beaucoup dans ça et je me suis rendu compte que cette façon de faire, bah, c'était ce dont j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin. Parce que typiquement, en termes de résultats, bah, en fait, c'est la confiance que j'ai eue, que j'ai développée en me faisant accompagner par lui. Elle était quand même assez euh, exponentielle, quoi, clairement. Au début, je me souviens, j'avais vraiment peur de passer un appel de vente. Je me disais « Non, non, mais attends, euh, je ne sais pas, est-ce que je vais pouvoir aider la personne Est-ce que je suis la bonne personne pour elle Est-ce que je vais être claire dans mes propos ?» et tout et en fait, cette confiance euh, que j'ai acquise au fur et à mesure de l'accompagnement, bah aujourd'hui, en fait, c'est un de mes socles, en fait. C'est un de mes socles. Et aujourd'hui, je peux dire que maintenant quand je fais des appels, en fait, que ce soit des appels découvertes ou même des appels de coaching, bah, je suis dans cette générosité, je suis dans cet amour en fait pour les personnes que j'accompagne, mais au-delà de ça, même mes prospects en fait. Donc les personnes que j'ai sur Insta, avec qui je parle, avec qui je communique, avec qui je converse. Bah en fait je les aime, <rire> je les aime d'avance en fait, eux-mêmes ne sont pas au courant mais je les aime d'avance et cette énergie-là, bah moi c'est ce qui me donne confiance et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, au lieu d'avoir peur de faire un appel découverte mais je suis hyper enthousiaste à l'idée de le faire parce que je sais que je suis à ma place et je pense que c'est ça en fait au final que Lingen m'a apporté, le fait de oser prendre ma place aussi de m'affirmer aussi dans ma posture de coach et de plus avoir peur en fait, de ne plus avoir peur d'être moi de plus avoir peur de montrer aussi sur les réseaux, j'avais moins cette peur-là, mais on va dire que je montrais, mais pas trop le côté entrepreneur, pas trop le côté business, etc. J'avais un peu peur de parler de mes services et maintenant, ben, c'est quelque chose de totalement naturel et je le fais, mais avec une, une certitude que je le fais bien et que je suis à ma place en fait en le faisant et que je rends service en fait aux gens en termes d'autres résultats que j'ai pu avoir et eh bien du coup c'est au niveau financier euh, j'ai quand même généré environ 7000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois euh, grâce à l'accompagnement et euh, ça franchement c'est quelque chose que jamais jamais j'aurais pu croire typiquement puisque bah voilà en fait moi quand j'ai commencé euh, le coaching je, je pensais que ça allait être très compliqué, que ça allait être difficile et en fait je me suis rendu compte bah, quand on a les outils quand on a le bon accompagnement et qu'on est avec les bonnes personnes, la force du groupe là aussi était quand même assez fantastique Mais bah, du coup c'est que ça roule en fait, ça et du coup, bah, depuis que je travaille avec Lingen, je suis dans l'action. Et aussi, il y a une autre chose que je voulais partager, c'est le respect de soi et de sa propre énergie. Et je trouve qu'il y a eu des moments où j'ai eu des, des petits, euh, voilà, des, bah, des, des moments plus difficiles que d'autres. Et en fait, bah, Lingen a toujours su comment en fait m'aider en fait, dans ces moments-là. Et ça, je le remercierai jamais assez. <rire> voilà. Est-ce que je recommande du coup, à d'autres personnes de se faire accompagner par Lingen La question Hein, je pense qu'elle est plutôt claire, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Rien que pour son humanité, pour la personne en fait derrière et pour tout ce qu'il a à partager et à transmettre, pour moi c'est une évidence. Et franchement c'est une de mes plus belles rencontres 2021. Donc euh, voilà. Merci Lingen, merci à toute l'équipe et puis merci à toutes les personnes que j'ai pu aussi rencontrer dans l'accompagnement. Franchement il va encore y avoir de très très très belles choses qui vont se faire. J'ai juste trop trop hâte et je suis trop contente de continuer avec toi.